Vivendi est un groupe international à la fois présent dans les médias et les télécommunications. C'est un groupe qui comprend des filiales telles que Canal+, qui est leader dans la télévision payante et aussi dans le cinéma en Europe, la musique, nous sommes numéro un mondial de la musique avec Universal Music et numéro un mondial des jeux vidéo. Nous sommes également présents au Maroc, au Brésil et en France via les télécommunications. Vivendi investit 2,4 milliards d'euros dans les contenus, que ce soit les jeux vidéo, les programmes audiovisuels, les films ou, les, ou la musique. Et quand on pose la question du lien entre diversité culturelle et Vivendi, on voit que le lien est évident. C'est-à-dire que moi je suis en charge de la politique de développement durable de Vivendi et si l'on reprend la définition des Nations Unies de 1987, le développement durable est un développement qui permet aux générations présentes de satisfaire leurs besoins sans compromettre les générations futures à satisfaire les leurs. Et quand on applique cette définition à Vivendi, compte tenu de son activité, on voit bien que notre contribution au développement durable, c'est de permettre aux générations actuelles et futures de satisfaire leurs besoins de communiquer, leurs besoins de satisfaire leur curiosité, de développer leurs talents et d'encourager le dialogue interculturel. Et c'est pour ça, dès 2003, on a dit que la diversité culturelle était un axe prioritaire de la politique de développement durable. Et c'est un axe prioritaire parce qu'il concilie le pilier économique et le pilier sociétal. Investir dans des contenus de qualité et qui témoignent de cette diversité culturelle offre un avantage compétitif à Vivendi. Je peux donner deux chiffres brièvement. Canal+, par exemple, qui est un acteur majeur dans le cinéma, a la diversité culturelle comme l'un des fondements de sa politique éditoriale. Et le but de Canal+, c'est de satisfaire les abonnés. 90% des abonnés de Canal+, disent qu'ils sont satisfaits par l'offre de cinéma qui permet justement d'avoir accès à une grande diversité de contenus et de films, de réalisateurs. Un autre indicateur économique euh, vient de la musique, puisque plus de 60% des ventes, qu'elles soient digitales ou physiques, euh, de, de, de Universal Music, viennent des talents locaux. Donc la diversité culturelle, la diversité des talents, des répertoires, des films, elle irrigue le succès économique, et elle satisfait la responsabilité sociétale de Vivendi telle que je l'ai décrite. Il est de notre responsabilité de nourrir les cerveaux de nos publics et de nos clients. Et c'est pour ça que la culture, au même titre que l'environnement, est un pilier du développement durable. Et pour Vivendi, c'est encore une fois un axe stratégique de sa politique de développement durable, de sa performance économique et de son rôle en tant qu'entreprise dans le monde par rapport à sa responsabilité sociétale. Alors, pour bien apprécier la contribution euh, de notre filiale Canal+, en matière de diversité culturelle dans l'offre audiovisuelle et cinématographique, on a euh, établi une série d'indicateurs depuis plusieurs années qui consistent à apprécier la, les la contribution réelle. C'est-à-dire qu'on demande à Canal euh, le nombre de films d'initiatives françaises qu'ils financent, le nombre de films européens qu'ils soutiennent, le nombre de films à petit budget, euh, le nombre de films d'auteurs. On leur pose aussi la question de savoir si les films produits par leur filiale Studio Canal euh, sont doublés, sous-titrés, en combien de langues ils sont doublés ou sous-titrés, quand Studio Canal produit ou coproduit un film avec combien de réalisateurs français, européens ou internationaux ils signent leur contrat. Euh, on peut aussi demander à Canal le montant de leurs investissements pour promouvoir le patrimoine cinématographique. Euh, par exemple, Studio Canal a euh, numérisé des chefs-d'œuvre du patrimoine français tels que euh, La Grande Illusion ou euh, À bout de souffle. Donc, c'est des, des titres qui comptent dans le patrimoine cinématographique. On peut aussi euh, mesurer. Euh, Comment, quel est un peu leur chiffre d'affaires dans les marchés locaux et internationaux, Combien de, de, de, leur présence dans les, mar, dans, les, dans les foires internationales où ils achètent des films, où ils vendent leurs propres films. Donc on essaye d'évaluer l'impact qu'ils ont en matière de diversité culturelle, par leur production et par la, les, les, les moyens diversifiés qu'ils mettent en œuvre pour exposer tous ces, tous ces trésors culturels euh, au plus grand nombre. La diversité euh, culturelle, dès lors qu'elle est un axe euh, fond, stratégique de notre politique de développement durable et de la performance du groupe, nous l'avons euh, intégrée dans, dans la gouvernance de l'entreprise. Ça veut dire qu'en 2003, donc, on définit la diversité culturelle comme l'un des enjeux stratégiques, Dès 2004, on commence à mettre en œuvre des indicateurs. En 2008, quand on signe le pacte mondial des Nations Unies, on explique bien au, au global contact aux organisateurs que nous, c'est la culture que l'on met dans le premier euh, principe relatif aux droits humains, puisque l'article la, la, la, la, 27 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme reconnaît la culture comme un droit humain. Euh, nous avons euh, introduit ces questions également dans le reporting de l'entreprise par rapport à la loi Grenelle 2, euh, qui est une loi en France qui oblige les grandes entreprises à rendre compte de leur impact environnemental, social et sociétal. Et nous, dans l'axe de, des informations sociétales, nous avons inscrit cette contribution à la culture. Et puis aussi, euh, depuis 2009, nous avons été un membre fondateur de la Global Reporting Initiative, qui est un organisme qui établit, qui établit des guidelines au niveau mondial pour que les investisseurs, quand ils comparent des entreprises euh, puissent avoir des, des, des chiffres qui leur permettent d'évaluer les performances des entreprises euh, et, et de pouvoir les comparer et quand la Global Reporting Initiative a lancé en 2009 le supplément sectoriel consacré aux médias, Vivendi a été une entreprise française la seule d'ailleurs française dans ce groupe de travail euh, multipartenaire et, et multinational enfin international pour promouvoir la culture comme un axe euh, intéressant à mesurer pour ces acteurs là et puis en 2010, nous avons intégré euh, la culture parmi les critères de rémunération variable des dirigeants du groupe. Donc nous avons des indicateurs précis qui s'appliquent aux dirigeants de la musique par exemple. Ils doivent apprécier euh, comment ils contribuent à promouvoir les talents locaux dans les pays émergents. Nous avons les dirigeants de Canal+, qui doivent s'exprimer sur leur contribution à soutenir les films euh, Petit Budget, Européens, Français, donc ça, ce sont des indicateurs très précis et les dirigeants du Vivendi ont également une part de leur rémunération variable euh, qui s'apprécie sur ces critères. Pour illustrer d'une manière plus concrète euh, le grand public à ces enjeux, nous avons lancé en mai dernier, exactement le 21 mai, qui est la journée mondiale de la diversité culturelle, un site qu'on appelle « Culture avec Vivendi ». Et ce site, justement… Euh, a pour ambition de, de démontrer tout ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire qu'il comprend trois parties. Une première partie qui s'appelle « Inspiration d'artistes » pour expliquer au public et aux plus jeunes, notamment que des pop-stars comme Mika par exemple, il s'est nourri de diverses influences, aussi bien pour des, de, auprès de groupes contemporains de pop, mais aussi auprès de Mozart ou auprès de Georges Méliès. Donc on a plusieurs euh, profils d'artistes qui illustrent Comment ces, ces, ces, ces, ces, ces, ces vedettes qui peuvent paraître de stars pour les jeunes ont, ont dû parcourir un long chemin euh, avant d'avoir atteint cette célébrité et comment ils, ils ont eu besoin d'avoir une curiosité d'esprit pour s'imprégner de, de ces différentes influences. La deuxième partie du site euh, est consacrée au métier de la création parce qu'il euh, faut qu'on invite les jeunes à s'investir dans les industries culturelles. Mais encore aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile pour un jeune de savoir comment on devient directeur artistique, comment on devient ingénieur du son, comment on devient scénariste, réalisateur, ou même s'impliquer dans des métiers qui ne sont pas forcément artistiques. Comment être juriste pour négocier les droits des films, comment faire du marketing. Voilà, donc on a une palette de métiers qui sont expliqués par des professionnels, par des collègues de nos filiales et puis par d'autres, d'une manière très concrète et puis la troisième partie du site c'est le dialogue interculturel où là nous avons des témoignages euh, tous horizons de jeunes, de professionnels, d'historiens, d'étudiants qui expliquent en quoi l'ouverture aux autres cultures est un atout est un atout pour leur propre épanouissement et aussi pour leur avenir professionnel donc on a ces trois grandes parties du site, de ce site ainsi constitué pour expliquer que la culture, on en a besoin pour vivre, on en a besoin pour comprendre les autres, pour promouvoir une compréhension mutuelle. Et c'est l'objectif de, de ce site et, et qu qui s'appelle www.culturewithvivendi.com.